Bonjour et bienvenue dans cette vidéo GeekTech la première vidéo en 2020 d'ailleurs je vous souhaite par la même occasion de passer une bonne et merveilleuse année aujourd'hui nous allons voir la dernière action de caméra de chez Vintop, le modèle Moment 6S c'est donc une caméra d'action qui vient avec un prix moins de 200$ il faut savoir que c'est une caméra d'action qui peut enregistrer en 4K à 25 images par seconde et cela enregistre également la date et même des vidéos en format 4K à 60 images par seconde avec des images super claires et super nettes mais pas seulement cet appareil photo prend aussi en charge les microphones externes et en fait un microphone externe vient dans la boîte avec cette action caméra donc c'est une excellente nouvelle et surtout c'est quelque chose que je ne vois pas souvent et puisque nous parlons de microphone je pourrais aussi vous montrer un échantillon fait avec le microphone interne et un échantillon avec le microphone externe donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo une autre importante fonctionnalité de cette caméra d'action est la stabilisation électronique de l'image car elle peut utiliser l'image électronique de stabilisation des enregistrements effectués en 4K à 30 images par seconde et en 1080p à 60 images par seconde et bien plus encore. Alors, nous passons au déballage ultra rapide. La caméra arrive dans une boîte que je trouve juste géniale. La première chose que nous voyons essentiellement est la caméra. Le boîtier étanche qui permet de plonger jusqu'à 30 mètres sous l'eau, mais je n'ai pas plongé, surtout qu'il fait froid, surtout en cette période de l'année. Allez, à l'intérieur, on va trouver une télécommande dans la boîte, de sorte que vous pouvez essentiellement démarrer et arrêter les enregistrements ou de prendre des photos vous pouvez même arrêter l'appareil photo et bien plus encore pour cela vous devez jumeler la télécommande avec l'appareil photo la première fois que vous l'obtenez il y a aussi une deuxième batterie de sorte que vous l'utilisez le plus longtemps possible c'est une super idée alors que majoritairement on trouve qu'une seule batterie alors côté autonomie avec une seule charge vous pouvez obtenir généralement entre 45 minutes et une heure si vous enregistrez en 4K à 30 images par seconde et environ 1 heure et demie si vous enregistrez en 1080p. Mais bien sûr, cela dépend vraiment de la façon dont vous utilisez l'appareil photo, surtout si vous gardez l'écran allumé. On a aussi un manuel d'utilisation qui a beaucoup d'informations qui pourraient être très pratiques si c'est votre première action caméra. Et à part ça, tu vas trouver un tas de supports et autocollants afin de pouvoir essentiellement monter cette caméra partout comme sur un vélo un casque et ainsi de suite donc certainement beaucoup de choses qui arrivent dans la boîte. et on passe à l'appareil photo lui même de sorte de le décortiquer alors l'appareil photo est principalement en plastique sauf pour la lentille bien sûr la lentille est faite de verre mais l'appareil photo ressemble plus à une caméra d'action très haut de gamme sur l'avant nous avons un petit écran et cet affichage permet de voir l'enregistrement la résolution vous pouvez voir la durée de vie de la batterie vous pouvez voir aussi si vous êtes connecté au Wi-Fi et bien plus nous avons aussi quelques leds sur le devant sur le côté un entre haut mais ces leds peuvent être allumés ou éteints depuis le menu de la caméra nous avons le bouton d'enregistrement et les trous pour le haut-parleur sur le côté droit nous avons le bouton qui permet d'allumer et de l'autre côté nous avons les trous pour le microphone et un petit rabat en plastique qui couvrira le port de charge USB Type C pour que cet appareil photo peut être utilisé pour le microphone ou pendant le chargement et c'est super important surtout si vous faites le timelapse parce que cela prend beaucoup de temps vers le bas de la caméra nous avons un emplacement de vis afin que vous puissiez fixer l'appareil photo sur un trépied ou quelque chose du même type sans utiliser de support et aussi ici une petite porte en plastique qui vous permet de retirer la batterie d'alimentation de 1200 mAh et qui permet également l'accès à la carte SD à l'arrière de la caméra nous avons un écran IPS de 2,3 pouces qui est un écran tactile mais ne pensez pas que la sensibilité va être aussi bonne que sur un smartphone mais il est assez bon pour une action caméra les angles de vision sont vraiment bons pour que vous puissiez voir l'écran peu importe comment vous le regardez, et vous pouvez aussi régler la luminosité. A présent, nous allons sur l'une des parties les plus importantes pour toute action caméra c'est la qualité vidéo. Et je dois dire que la qualité vidéo de cet appareil photo est juste assez bonne que la qualité vidéo de l'un des caméras d'action que j'ai déjà testé. Alors, pour cela, nous allons donc vérifier certains enregistrements vidéo et photo que j'ai fait également. Et nous y voilà donc, en ce moment je suis en train de faire le test du Vantop Moment 6S sans le microphone donc autrement dit avec le micro intégré de la caméra action je ne sais pas encore ce que ça va donner comme test mais je pense qu'on va le vérifier ensemble par la suite au niveau de la vidéo on passe à présent au test avec le micro qui a été fourni avec la Vantop Moment 6S entre le son du microphone intégré de l'action la, de Canard et bien évidemment le microphone qui a été fourni avec donc petite chose à préciser, il faut bien obligatoirement dans les paramètres activer le microphone externe sinon malgré le fait que vous le raccorderez ça va garder l'enregistrement du microphone interne donc soyez conscient de ce petit point parce que c'est important sinon vous allez refaire plus ou moins ce que j'ai fait, autrement dit, refaire la scène de présentation. Donc euh, voilà, on passe à la suite du test. Pour se connecter pour utiliser cet appareil photo en Wi-Fi, essentiellement de sorte que la caméra vous permet de vous connecter au réseau Wi-Fi de votre Smartphone il y a une application pour Android et une application pour IOS qui peut essentiellement vous permettre de contrôler votre appareil photo avec votre Smartphone vous pouvez voir tous les enregistrements précédents que vous avez fait par le passé les photos que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et vous pouvez également démarrer et arrêter les enregistrements et bien sûr modifier les paramètres de l'appareil photo directement depuis votre smartphone ou en utilisant la caméra qui est assez simple car nous avons un écran tactile donc à partir de l'écran d'accueil vous pouvez essentiellement sélectionner le mode dont vous avez besoin si vous enregistrez quelque chose ou si vous prenez des photos si vous voulez mettre votre appareil photo en mode voiture etc et bien chaque mode a son propre menu et ses paramètres et bien sûr qui reste un peu différent selon le mode que vous utilisez mais si par exemple vous êtes dans le mode d'enregistrement vidéo vous pouvez activer ou désactiver la stabilisation d'image et vous pouvez tourner l'écran vers le haut ou vers le bas nous pouvons sélectionner aussi la netteté et vous pouvez activer ou désactiver la correction de la distorsion et bien plus encore cela dépend vraiment de la modélisation de la caméra et des paramètres généraux le menu des paramètres généraux vous permet fondamentalement de changer de langue vous pouvez activer ou désactiver la Wi-Fi, aussi changer la fréquence Wi-Fi afin qu'elle soit en 2,4 GHz ou 5 GHz en fonction du téléphone que vous utilisez vous pouvez activer ou désactiver également l'affichage de l'avant et vous pouvez activer ou désactiver la lumière et bien plus si simple et facile à utiliser le 20 top s6 juste au bout de vos doigts essentiellement tout est accessible sur l'écran donc pour conclure cette vidéo si vous cherchez une caméra d'action ce n'est pas le plus cher puisque c'est à 149 dollars cet appareil photo qui a vraiment une bonne qualité vidéo le 20 top moment 6s est certainement l'une des actions caméras que vous devriez prendre en considération parce que vous avez vu la qualité vidéo qui est extrêmement bonne et cette caméra d'action en charge un microphone externe et cela pourrait être utile dans un tas de situations alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner allez on doit atteindre les 10 000 abonnés grâce à vous faites passer l'info à vos amis allez d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une excellente journée et attendez vous à de nouveaux unboxing d'ici là je vous dis Ciao